Ah bah, très bien voilà bon bah écoutez euh, cette fois-ci c'est bon je je vous souhaite euh, à toutes et à tous euh, euh, un bon accueil sur cette visio euh, conférence consacrée à la faune sauvage en milieu urbain euh, en réalité pour ceux qui connaissent bien l'Île-de-France la, la faune sauvage pour ceux qui habitent la grande couronne et notamment les franges de, de l'agglomération c'est quelque chose avec lequel on vit euh, au quotidien, notamment les gens qui vivent, je ne sais pas moi, vers, vers Mille la forêt ou vers, euh, vers l'est de la Seine-et-Marne. Donc c'est une faune qui est très présente. En revanche, en milieu urbain dense, il est vrai que la tradition veut que euh, nous ayons des villes extrêmement bruyantes, extrêmement polluées, extrêmement agitées, avec beaucoup d'humains qui se baladent partout et qu'en temps ordinaire, euh, on ne voit jamais euh, guère guerre euh, d'oiseaux, à part quelques pigeons, et puis dans les parcs publics, de temps en temps, un petit oiseau. Euh, et donc, euh, le, également, je pense que la, le, le souci des autorités a toujours été de, de nettoyer tout ça, d'éviter qu'il y ait des, des, des animaux sauvages qui se baladent. Or, euh, nous avons eu, durant le confinement, cette expérience extraordinaire qu'on m'a racontée, parce que moi j'étais confiné en province, donc je n'avais pas de problème, je correspondais avec, euh, euh, avec l'ARB sur, euh, sur ce que je voyais, je voyais des hupes, je voyais des maisons jupées et des maisons char, charbonnières, je voyais des, euh, des fois, euh, il y avait même eu des, des grosses bêtes qui sont passées, des blaireaux et autres, mais euh, on m'a raconté qu'à Paris, d'ailleurs il y a eu sur, euh, sur les oiseaux euh, qui a été publié par l'Institut et par, par l'ARB, euh, donc euh, que les gens ont repris, euh, euh, ont repris la tâche de cette faune qu'ils n'avaient plus jamais euh, entendue, vu euh, on a même vu, euh, euh, semble-t-il, quelques renards et quelques autres, euh, des fois même, des, des euh, des biches ou des fleurs, en milieu urbain dense. Donc c'est que ces animaux existaient, mais qu'ils se terraient, qu'ils se cachaient, et, ou alors qu'ils ont eu accès parce qu'ils avaient moins peur. Donc la question a toujours été posée du lien entre la nature et la ville. Je pense que cette, ce lien a été, euh, euh, la, la, la perception de ce lien a été inversée très récemment, puisque jusque-là on essayait de sortir tout ce qui était sauvage de la ville, parce qu'on y voyait... Du danger et aujourd'hui, au contraire, on essaie de reprendre ce lien parce qu'on y voit du bien-être. Donc, euh, euh, donc cette matinée va être consacrée à, à ce sujet-là avec des spécialistes et je vais laisser Brigitte Guégou vous présenter et la journée et les, les, les principaux intervenants, les deux trois personnes qui vont intervenir dans ce matin et je vous souhaite une, une matinée studieuse. Je vais vous suivre pendant un moment et puis. Bonne matinée. Brigitte. Micro, Brigitte. Voilà, je vais allumer mon micro, ça ira beaucoup mieux. Merci beaucoup, euh, Fouad. Donc, euh, nous sommes ensemble pour 1h30 jusqu'à 10h30 euh, pour ce petit déjeuner décideur-chercheur cohabiter avec les animaux sauvages en milieu urbain. Alors, l'idée de ce petit déjeuner est venue d'un constat en fait qui date d'avant le confinement, euh, le, celui d'un changement du rapport entre l'homme et l'animal sauvage en milieu urbain et en ville. Un constat qui a été renforcé durant la période du confinement. Euh, ce changement du rapport, ce n'est pas seulement avec les jolis animaux comme le joli petit renard qui est en couverture sur notre programme, ou par exemple le hérisson dont on parlera tout à l'heure, qui est un animal éminemment sympathique, mais c'est plus largement avec l'ensemble des animaux sauvages ou peut-être non domestiques, par exemple les oiseaux, les rongeurs, les, ch les, euh, les chauves-souris, voire même les insectes qui sont une catégorie particulièrement euh, déconsidérée. Donc l'idée euh, qu'il y a... Euh, Enfin, qui a, qui a conduit à, à vous proposer ce petit déjeuner ce matin, c'est donc un changement de ce rapport entre l'homme, l'urbain et euh, ces animaux qui repose sur euh, deux grandes mutations. La première, c'est le changement de notre rapport euh, au vivant, à la nature. Ce sont des raisons écologiques, en quelque sorte, avec l'idée qu'on est dans un basculement aujourd'hui euh, qui euh, se met en place euh, dans une période où, comme le montre par exemple le rapport de l'IPBES euh, de euh, 2019, on est dans une phase de, où il y a un évident déclin des espèces, avec par exemple 75% du milieu terrestre qui est sévèrement altéré par les activités humaines. Donc un changement de notre rapport à la nature, la remise en question de la frontière entre l'homme et la nature, qui est par exemple documentée par des chercheurs comme Philippe Descola dans ses travaux anthropologiques. Mais c'est aussi un autre mouvement qui est le changement de notre rapport à l'animal, même au bien-être animal, euh, à la souffrance animale et euh, qui euh, émerge et devient aujourd'hui plus important. Et c'est donc dans le croisement de ces deux euh, transformations importantes euh, que l'on s'est dit qu'il était important, intéressant de vous proposer un, un petit déjeuner. Euh, les universitaires, les chercheurs sont partie prenante dans la diffusion de ces idées. Je pense par exemple au mouvement des Animal Studies qui, euh, euh, qui se développe aux États-Unis, mais pas seulement, aussi en France. Et donc, euh, il est particulièrement pertinent de proposer un petit déjeuner qui va donner la parole à des chercheurs, et là, en l'occurrence ce matin, euh, c'est euh, Grégoire euh, Loïs, qui est euh, directeur adjoint de Vigie Nature au Muséum d'Histoire Naturelle, et qui est aussi euh, à l'ARB, qui euh, représentera euh, le euh, chercheur. Ces, ces évolutions et ces changements, ils interrogent chacun d'entre nous, mais ils interrogent aussi la manière dont nous, dans nos cœurs de métier, d'aménagement, d'urbaniste, de spécialiste, d'architecte, on conçoit la ville. Et on constate aujourd'hui qu'il y a un développement de plus en plus fréquent d'un binôme, qui est le binôme écologue, aménageur, architecte, urbaniste. Et c'est donc de ces relations entre écologue et urbaniste dont va nous parler Florent Hiver. Euh, qui interviendra, qui est écologue et naturaliste, directeur et chef de projet de l'agence Biodiversita, et qui interviendra ce matin pour nous expliquer comment, dans des projets concrets d'aménagement d'écoquartier de ZAC, il fait en sorte que les lois sur la biodiversité soient respectées, notamment euh, la loi de 1976, et euh, comment les espèces qui sont présentes euh, peuvent être maintenues et comment on peut favoriser euh, leur développement. Euh, donc voilà en, en deux mots le programme euh, de notre matinée qui va d'ailleurs démarrer par tradi comme traditionnellement avant euh, le, la prise de parole pour une quinzaine de minutes par le chercheur puis le décideur euh, par une introduction de l'ARB, c'est Gwendoline Grandin qui est écologue euh, à l'ARB dans le département donc, biodiversité de l'Agence régionale euh, de la biodiversité et euh, qui va euh, commencer à nous planter le décor. Euh, Gwendoline, euh, les questions que euh, je euh, te poserai, c'est euh, finalement, la mission de l'ARB, c'est de documenter les enjeux de la biodiversité en Ile-de-France et d'accompagner les acteurs pour euh, préserver et développer cette biodiversité. Euh, Qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces études récentes qui sont faites à l'ARB Quelles sont euh, les études et les démarches que vous menez, que nous menons à l'ARB euh, pour euh, euh, favoriser la biodiversité de la faune en milieu urbain dense francilien Eh bien, écoute, euh, Brigitte, je propose d'y répondre par ma présentation. Euh, je vous partage avec vous tout de suite ce que je vous ai préparé. Alors, est-ce que vous voyez mon écran Oui. Alors, pour répondre à ta première question, qui porte en fait finalement sur les missions de l'Agence régionale de la biodiversité, euh, elle a, on va dire, quatre très grandes missions. La première, ça va être en fait d'améliorer la connaissance sur le territoire francilien de cette nature de ces espèces qui habitent ce territoire à travers à la fois des inventaires, l'animation d'une base de données naturaliste et enfin, le relais des sciences participatives. Une autre de ces missions, c'est qu'une fois qu'en fait elle est capable de faire en fait un peu ces états de santé de la biodiversité sur le, le, patrim, enfin, sur le territoire francilien, c'est d'identifier les bonnes pratiques pour permettre de maintenir cette biodiversité euh, à l'échelle régionale ou euh, même la faire euh, revenir et d'accompagner les acteurs dans leurs différents corps de métier vers une transition écologique, vers une meilleure prise en compte de cette biodiversité. Elle a également une fonction de conseil et d'expertise qu'elle euh, qu mène auprès des différentes politiques publiques euh, de la région Île-de-France, auprès des différents acteurs franciliens et enfin, eh ben, c'est de diffuser toute cette connaissance qu'elle génère à travers euh, différents, différents moyens. Ça peut être aussi bien des guides que euh, des petits clips vidéo, que des journées d'information, que des ateliers. Donc, j'essaye de passer sur la diapositive suivante. Ah. Et donc, euh, ces missions, on l'exerce sur l'ensemble des milieux euh, qui sont présents en, en Ile-de-France, aussi bien des milieux qui sont plutôt euh, caractérisés de type naturel, qui pourraient être les, les forêts, les milieux naturels ou bien agricoles, mais aussi dans les villes, parce que malgré ce qu'on pourrait penser, en fait les villes ne sont pas uniquement habitées par l'homme et ses animaux domestiques, il y a euh, des espèces sauvages qui habitent euh, plus ou moins bien, qui sont plus ou moins bien adaptées en fait, à, à ces milieux, qui cohabitent plus ou moins bien avec nous, et parmi ces espèces, il y a celles qu'on croise tous les jours, qu'on n'est euh, plus vraiment surprise en fait, de, de voir, de croiser, comme euh, tu l'as évoqué, le pigeon ramier, le moineau domestique, ou bien euh, le pinson, les, les pissenlits ou certains insectes pollinisateurs. Et puis il y a ceux, finalement, qu'on qu connaît moins bien et que nous imaginaires en fait, qui se refusent d'associer à ces milieux, qui se refusent d'associer à des milieux plus minéraux, plus bitumés, ça peut être par exemple le hérisson euh, ou bien euh, le, le retour du congresserel dont on a beaucoup entendu parler euh, euh, lors de l'incendie euh, de Notre-Dame. Euh, et puis le renard, euh, durant le confinement, ça a fait couler beaucoup d'entre de, ce couple de renards hein, qui était revenu euh, au père Lachette. Et donc l'ARB, euh, sa mission, c'est d'observer les espèces, euh, d'être capable d'évaluer un, un peu l'état de santé de ces populations. Euh, d'expliquer pourquoi finalement c'est important de maintenir et de faire revenir de la nature en ville et puis euh, de l'observer d'être capable de, de donner des états de santé. Et pour ce faire, elle utilise les données de programmes de sciences participatives que Grégoire vous présentera euh, tout à l'heure et euh, ces programmes de sciences participatives, euh, ont, ont, enfin pour ceux qu'on relaisse, ils font partie en fait du programme Vigilature, qui sont des programmes mis en place par des chercheurs du Muséum euh, national d'histoire naturelle. Et c'est euh, une relation gagnant-gagnant entre des citoyens qui vont euh, faire des observations euh, sur le territoire et des chercheurs qui vont mettre en place ces protocoles et qui vont analyser ces données. Et donc, l'ARB, en 2016, elle a fait euh, un état de santé de la biodiversité en Ile-de-France grâce à ces euh, données de protocoles de sciences participatives. Donc, elle a utilisé des euh, protocoles euh, qui sont, euh, cette fois, en fait, euh, réservés à des euh, experts, à des naturalistes. Et elle a étudié euh, les oiseaux, la flore et les papillons sur les trois grands milieux euh, forestiers, agricoles et urbains. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve en milieu urbain dans parcs et jardins de nos villes en termes euh, papillons, d'oiseaux et, et de flore? Et ben, on observe que durant cette période, et ben, non seulement euh, le nombre d'espèces qui étaient euh, présentes dans ces parcs et jardins a diminué, mais également leur effectif respectif. On observe qu'il y a moins 33% de papillons euh, euh, en abondance euh, entre 2006 et 2014, et moins 22% d'abondance euh, entre 2002 et 2014 pour les oiseaux. En parallèle, on a une tendance qui est tout à fait autre pour euh, les plantes dans les interstices urbains, où on observe une augmentation de 92% en, en richesse, en diversité euh, spécifique sur ces interstices urbains. Et ça, ça s'explique euh, assez facilement, c'est lié à un changement de pratique euh, par les collectivités, qui euh, durant cette période ont arrêté ou diminué l'utilisation de produits phytosanitaires et qu'on voit qu'en changeant en fait, finalement nos pratiques au sein du milieu urbain, eh ben, le vivant il est capable de euh, revenir. Et donc le, les, le vivant, les, les espèces sauvages, euh, finalement on ne les trouve pas que dans les parcs et jardins, on peut les trouver à des, des endroits un peu plus inattendus, euh, on parle beaucoup en ce moment des friches, comme, euh, qui joue un véritable lieu de refuge, justement, pour toutes ces espèces sauvages, puisque, en fait, les activités humaines, ils euh, sont euh, quasiment absentes. Mais on peut également les retrouver sur les toitures. Et euh, ça fait écho à une étude qu'on a menée à l'ARB sur les toitures végétalisées, dont le but était d'essayer de caractériser, d'essayer de savoir, finalement, euh, bah, pour quelles espèces elles étaient euh, favorables, euh, quelles espèces on retrouvait sur ces toitures. Euh, quels services euh, pouvaient apporter ces toitures euh, végétalisées euh, à l'écosystème urbain. Et puis, on peut également aussi les retrouver, par exemple, dans d'autres lieux euh, dans lesquels on s'y en moins, les cimetières. Et là, ça fait étude, enfin, appel à une autre étude qu'on mène à l'ARB, où on va euh, regarder bah, quelles, quelles espèces on trouve dans ces cimetières, euh, et puis essayer d'étudier euh, les impacts que peuvent avoir les modes de gestion de ces espaces sur les espèces qu'on retrouve, savoir si c'est des, des impacts qui sont négatifs ou positifs. Et donc, euh, les espèces en ville, ça amène à de nombreuses questions, à la fois de savoir bah, pourquoi finalement il est important de, euh, de les maintenir en ville, pourquoi il est important euh, de les faire revenir, comment en fait on le fait, et puis euh, est-ce qu'on est capable de cohabiter avec elles, est-ce qu'on est capable de leur laisser finalement une place en ville et euh, cette question, elle est d'autant plus euh, vraie et d'actualité pour les animaux sauvages. Et donc ça, c'est toute la suite euh, du débat que euh, bah, vont aborder Grégoire euh, et Florent. Merci, merci Gwendoline. Une, une petite question. D'abord, euh, on peut retrouver l'ensemble des études de l'ARB sur le site de l'ARB et sur le site de l'Institut. Oui. Euh, et puis, euh, peut-être une, une petite question. Donc, euh, tu pointes le, ce, ce déclin euh, des, euh, des animaux euh, dans les parcs et jardins, dans les interstices urbains, alors même que côté flore, il y a plutôt euh, une, une amélioration. Est-ce qu'on a une idée, mais c'est peut-être aussi une question que pour les invités euh, ensuite, est-ce qu'on a une idée de, de, de quand de, de quand date ce déclin, de comment les choses ont pu évoluer peut-être dans les 20 dernières années Est-ce qu'on est qu a des éléments précis qui nous permettent de documenter les évolutions de ces animaux sauvages en milieu urbain, dans. Oui, oui, il y a, il y a énormément de, de littérature justement sur le déclin de, de la biodiversité en milieu urbain. Euh, il y a énormément aussi de documentation sur le déclin en fait, tout court en fait, de ces animaux euh, sauvages, euh, flore, qui est en partie induit par l'extension des villes, finalement. Et puis, il y a des études qui sont plus spécifiques au milieu urbain, et ça, euh, bah, on dispose de, de jeux de données euh, qui varient en fonction euh, des espèces. Par exemple, les, les oiseaux, c'est un groupe taxonomique qui a été observé depuis très longtemps, et puis il on a d'autres pour lesquelles on dispose de moins de données et donc c'est moins facile en fait euh, d'être capable de faire euh, des études et d'être en mesure de savoir euh, finalement euh, leur état de santé et de suivre leur évolution. Euh, alors on va euh, maintenant euh, donner la parole à euh, Grégoire euh, Loïs. Grégoire est membre du laboratoire CESCO. Le, le CESCO, c'est le Centre d'écologie et des sciences de la conservation, qui est un laboratoire du muséum d'histoire naturelle, et qui développe des recherches pour la conservation de la biodiversité en mobilisant à la fois des approches écologiques, d'évolution, mais aussi euh, L'interface avec les sciences sociales, ce qui est une question qui nous intéresse aujourd'hui puisque l'angle de notre petit déjeuner, c'est aussi les évolutions de la perception, des représentations euh, des citadins et des franciliens par rapport à ces animaux euh, sauvages. Alors Grégoire, tu es chargé de mission Viginature au Muséum d'Histoire Naturelle, donc programme de sciences participatives et réseau Citoyen qui a été créé il y a plus de 20 ans. Et tu es en même temps chargé de la coordination entre les activités de l'ARB et celles de Viginature. Donc en quelque sorte un médiateur entre le monde de la recherche, le monde académique hein, du museum et celui de l'Institut, mais aussi plus largement du milieu professionnel. Euh, donc, euh, on va, euh, en fait, tu vas nous, nous parler euh, notamment de, de VigiNature qui euh, fait le pari que la participation des citoyens favorise leur prise de conscience et génère une reconnexion, une reconnexion à la biodiversité et à la faune en particulier. Donc, euh, qu'en est-il euh, Comment Comment les choses se passent quest que Comment Quel type de programme vous mettez en œuvre et comment vous accompagnez Et puis, d'autre part, quels sont aussi du côté du muséum euh, les, euh, les, les, les, les études récentes euh, sur euh, ce euh, déclin de la biodiversité en milieu urbain et euh, de manière euh, sans doute plus aussi euh, assez précise. Euh, voilà, je te laisse la parole pour une quinzaine de minutes. Bien, euh, bonjour à tous et merci de me donner la parole. J'ai euh, une présentation qui va servir de support à... Euh, rien, rien, problème. Ouais. voilà donc en fait effectivement la, la présentation va s'axer autour des sciences participatives en milieu urbain et voir de quelle manière en fait ces sciences participatives elles peuvent permettre de, de faire de produire un état des lieux de produire un bilan de l'état de santé de la biodiversité en milieu urbain et en même temps euh, contribuer à faire évoluer euh, les relations entre l'homme et le vivant en milieu urbain. Alors, la, la, les animaux en ville, en fait, l'écologie urbaine, c'est un champ de recherche en soi depuis euh, déjà un petit bout de temps. Là, vous avez à gauche euh, trois exemples de publications scientifiques euh, qui sont, euh, sont consacrées intégralement à, à l'écologie urbaine. Urban Ecology, Journal of Urban Ecology, Urban Ecosystems mais c'est aussi sans compter par exemple des, euh, des, euh, des sous-sections de Frontiers in Ecology ou de Nature qui sont euh, spécifiquement axées sur euh, l'écologie urbaine. Et à droite, vous avez un exemple d'un article qui est paru euh, lundi avant-hier dans Nature, qui est vraiment le journal plus prestigieux, celui dans lequel on, euh, tout le monde essaie de, de, de publier euh, tant son impact euh, sur la communauté scientifique est fort, et euh, un, un, un article de d'écologie urbaine, justement, qui montre qu'en fait, euh, chez une espèce de troglodyte nord-américaine, euh, il y a une désynchronisation euh, de la coordination des couples dans l'activité de nourrissage des, des poussins, avec des, une complémentarité dans l'apport dans la, la, en proie qui est, euh, qui est rompu euh, en milieu urbain. Donc euh, c'est typiquement, euh, typiquement un, un article d'écologie urbaine, et on touche là typiquement aussi euh, aux au mécanisme sous-jacent au fait qu'il y ait une biodiversité qui est altérée dans le milieu urbain qui laisse finalement assez peu de place aux vivants, soit par minéralisation de l'espace, soit aussi par l'intensité des activités humaines et de la densité de population humaine qui fait qu'il y a du dérangement. Donc c'est un mécanisme, l'impact enfin, de, de ces deux facteurs, ça, ça génère des mécanismes complexes comme on le voit là par exemple avec une une désynchronisation de, de l'activité de nourrissage entre mâles et femelles. Viginature, c'est un label derrière lequel on regroupe une vingtaine de programmes de sciences participatives qui ont des, des traits communs. Ici, vous avez une frise spatiale qui euh, montre comment sont distribués dans l'espace les, les divers programmes de sciences participatives. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, effectivement, il y a une partie des programmes de sciences participatives qui sont euh, soit typiquement consacré au milieu urbain comme sauvage de ma rue soit déclinable en milieu urbain. Et donc je vais vous présenter quelques résultats euh, issus de ces programmes concernant euh, l'état de santé de la, de la biodiversité. Un résultat qui est déjà un peu ancien euh, sur un effet qui, qui commence à être pris en compte de plus en plus, c'est en fait l'impact de l'éclairage artificiel nocturne sur la, la vie sauvage. C'est pas euh, c'est pas un impact qui est euh, unilat... Enfin, c'est pas un impact qui est univoque. Il a, il a, il a, il a plusieurs modes d'action. On voit par exemple à gauche que pour la pipistrelle commune, qui est une des espèces les plus abondantes de chauves souris en milieu urbain, bien qu'elle so qu soit quatre fois moins abondante en milieu urbain qu'en milieu rural, c'est l'espèce de chauve-souris qu'on voit le plus fréquemment en milieu urbain. Et on voit qu'on a une espèce qui est là euh, finalement lucifile c'est-à-dire qu'elle elle, elle va chasser, elle profite de l'attraction qu'exercent les, les réverbères à lumière blanche sur les insectes pour aller profiter de cette manne et pour aller chasser. Et puis on voit, euh, à, dans le, toujours dans le graphique de gauche, mais sur la, à gauche des, des histogrammes en bleu présentant la, la pipistrelle commune, on voit des, presque des traces qui sont en fait finalement l'abondance la, relative de la sérotine commune en rouge par rapport à la pipistrelle commune, donc on voit bien que c'est entre 50 et 20 fois moins mais euh, si on redistribue euh, ces, euh, ces trois histogrammes en fonction du, de, du type de nature et qu'on s'intéresse qu'à la sérotine commune, on voit qu'on a là par contre une espèce qui est complètement lucifuge. Donc on a, on a comme ça des effets pervers avec, euh, avec euh, un, une même source d'impact qui peut avoir des effets contraires selon les espèces. Et ce qui rend les choses un peu, un peu complexes, et ce qui justifie en quelque sorte euh, ce champ de recherche. Une, euh, un résultat aussi issu de, de papillon des jardins, qui va demander un petit peu de concentration euh, pour euh, bien l'appréhender. On va passer un petit peu de temps sur, sur quatre euh, diapos successives. Vous avez ici, que euh, euh, je ne dise pas de bêtises, ouais, 30, 30 diagrammes qui représente la relation entre l'urbanisation, et donc ça c'est l'axe horizontal que vous avez représenté en bas avec les deux photos. On passe à gauche de l'axe vers un paysage complètement rural et à droite de l'axe vers un paysage complètement urbain. En axe vertical, vous avez l'abondance des diverses divers espèces qui sont présentées. Donc en bas de l'axe, un seul individu, en haut de l'axe, beaucoup d'individus. Et puis chacun de ces graphiques correspond à une espèce. Donc là j'en ai illustré un petit peu le, le macaon, le robert le diable, la belle dame, le vulcain, la marilis, ce sont des espèces qu'on trouve en milieu urbain, c'est vraiment des espèces qu'on qu trouve en milieu urbain. Néanmoins, quand on regarde à chaque fois le sens de la pente pour chacun de ces papillons, on voit que c'est beaucoup plus abondant en milieu rural qu'en milieu urbain. On a le même effet que celui qu'on a constaté pour la pipistrelle, et ça, ça se voit très très bien quand par exemple on fait ça, c'est-à-dire qu'on essaie de représenter cette pente par un espèce d'axe médian, on voit que dans tous les cas, on a effectivement beaucoup moins de papillons en milieu urbain qu'en milieu rural. Il n'y avait pas besoin de lancer un énorme programme de sciences participatives avec, des, avec plus de 10 000 participants au départ, des, des, des, euh, des relevés mensuels et maintenant hebdomadaires de, de tous ces champs pour euh, compter les papillons pour faire un tel constat. On sait qu'il y a beaucoup moins de papillons en ville, qu'à la campagne, c'est juste trivial. Le premier, quand même, ce, ce, ce premier résultat, ça nous, permet, ça nous conforte dans l'idée que finalement, notre stratégie d'échantillonnage basée sur le programme participatif, elle n'est pas, euh, pas complètement absurde ou fausse, on a bien quelque chose qui correspond à l'attendu. Donc ça, c'est un premier résultat et on va voir plus loin qu'en fait, si ce premier résultat est trivial, le, la, la suite des, des conclusions n'est absolument pas triviale et est une surprise. On voit quand même parmi ces, ces, 28, euh, ces 28 relations négatives à l'urbanisation, on en voit deux qui sont un peu ambiguës, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas franchement négatives, elles ont l'air d'être, euh, elles ont un, un, une, grosse, une grosse part d'incertitude, on le voit avec l'intervalle de, avec l'erreur standard plutôt, qui ressent qu en quelque sorte la confiance qu'on a dans le résultat, qui est figurée avec des barres verticales sur les données. On voit que c'est assez euh, plat, voire même peut-être croissant. Alors, ces deux espèces, il y a euh, à gauche, est représenté dans une, dans une vignette euh, tout en haut euh, le, le brin des Pélargonium. Le Pélargonium, c'est le, le géranium des balcons et c'est une plante qui vient euh, d'Afrique du Sud. Et donc, ce petit papillon a été importé euh, probablement à l'état d'œuf ou de chenille d'Afrique du Sud et il s'est implanté. Et il s'est implanté évidemment où ça, où il y avait des géraniums. Le géranium ne s'étant pas naturalisé, il reste présent là où il y a des hommes et donc plutôt euh, autour de, des, des habitations humaines. Et puis, le deuxième cas, c'est le Tirsis. Alors le tir 6, c'est un papillon qui n'est pas, qui est, origine, qui est complètement endémique d'Europe de l'Ouest, et, et éventuellement des hypothèses pour expliquer le fait qu'il n'ait pas une relation négative à l'urbanisation, c'est peut-être dû à ses traits écologiques, notamment c'est un papillon qui se nourrit entre autres de de pucerons, il ne consomme pas de nectar de fleurs, donc il n'a pas besoin d'une grosse ressource en, en, en, en plantes nectarifères, par contre, il a besoin d'une grosse ressource en pucerons. Et s'il y a bien un truc qu'il y a sur les arbres en ville, et ça, ça se voit par exemple avec les bagnoles qui sont poisseuses quand elles sont garées sous les arbres, c'est des pucerons et du miel à pucerons. Et l'autre trait écologique de Tircis qui peut-être favorise sa présence, enfin, qui ne le défavorise pas, euh, qui, qui fait qu'il n'est pas défavorisé trop par le milieu urbain, c'est que sa chenille mange des pots assez. Et euh, les peaux acées, qu'est-ce que c'est ben, C'est la principale, la principale composante de nos de nos pelouses avec par exemple le raie ou le à nuire le pâturin qui, qui, qui constitue les pelouses. Et le deuxième truc, c'est qu'en plus, sa chenille est nocturne, donc probablement qu'elle échappe aux effets des tontes euh, ou du piétinement en allant se réfugier euh, dans les interstices de la, de la, de la plante, de la, des racines de la plante. Donc voilà encore deux résultats qui confortent le fait qu'on euh, a, euh, a finalement euh, des résultats solides, robustes, avec des programmes euh, ouverts au grand public où on demande simplement aux gens de nous mentionner euh, chaque mois et désormais chaque semaine euh, combien de papillons parmi 28 types ils ont vu ensemble au maximum dans leur, euh, dans leur jardin ou dans leur environnement. On a des résultats qui sont complètement, euh, qui sont complètement attendus pour, deux pour 26 espèces puis deux espèces. On a demandé d'autres choses en fait à, à ces participants. On leur a demandé d'évaluer euh, la naturalité au jardin. Ça, c'est la, la photo de gauche qui l'illustre bien. Parce qu'on leur a simplement demandé de répondre par oui-non à la question, est -ce que vous, aux quatre questions suivantes, est-ce que vous avez des orties, est-ce que vous avez du lierre, est-ce que vous avez des ronces, est-ce que vous avez une zone dans le jardin qui est absolument sans entretien La somme de ces oui, ça fait un espèce de score de naturalité et donc ça s'étale de 0 à 4 et en fait, on voit en surprise du tout non plus, hein, c'est absolument trivial que et le nombre d'espèces, donc la diversité spécifique, le nombre d'espèces différentes et le nombre total d'individus, toutes espèces confondues, sont très positivement affectés par la naturalité au jardin, complètement attendu. Et puis sur la figure de droite, on voit qu'on a le même résultat avec l'offre en nectar. On a simplement demandé, pareil, par des oui/non, des réponses à oui/non, la présence au jardin de plantes nectarifères parmi 18 axons qui sont particulièrement connus pour être attractifs et, et productifs en nectar pour les papillons. Et on voit pareil une relation très positive euh, entre l'offre en nectar et la diversité en espèces comme l'abondance totale en, en, en nombre de papillons. Donc, on est plutôt euh, aucune surprise de ce côté-là, mais la surprise, en fait, finalement, elle vient ici. Ici, alors là, ça demande aussi un petit peu d'attention. Il faut se figurer que chaque point représente une des espèces, d'accord Et euh, qu'on a euh, la pente de la sensibilité à l'urbanisation qui est euh, sur l'axe horizontal, en bas, et donc, c'est une pente qui est quasiment tout le temps négative. Vous pouvez le voir, sauf pour deux espèces qui sont situées à droite du zéro et qui sont précisément le brin des pélargoniums et le tircis. Et puis, euh, sur l'axe vertical, on a la sensibilité euh, à gauche à la naturalité au jardin. On voit que c'est quelque chose qui est toujours positif, comme on a pu le voir dans les, dans les figures. Et à droite, la sensibilité à l'offre en hectare. Si on avait eu une relation qui était complètement indépendante entre ces deux facteurs euh, et la sensibilité à l'urbanisation, on aurait eu une distribution des points absolument au hasard dans le carré, et en fait, c'est pas ce qu'on aperçoit, c'est pas ce qu'on constate, on constate qu'il y a effectivement un arrangement, et cet arrangement, il nous dit quoi Il nous dit que finalement, les espèces qui souffrent le plus de l'urbanisation, ce sont aussi les espèces qui vont bénéficier le plus de la naturalité au jardin, par exemple, ou de l'offre en nectar. Et ça, c'était finalement strictement imprédictible. Autant les premiers résultats ils nous ont simplement confortés dans le fait qu'on regardait pas qu que nos données n'étaient ne, ne, pas collectées n'importe comment et qu'elles voulaient bien dire quelque chose puisqu'on avait quelque chose qui était complètement conforme euh, aux attendus théoriques, autant ici on n'avait pas moyen de prédire un tel résultat. Euh, et donc on a un constat qui est issu des sciences participatives qui nous indique que si on veut faire des efforts en ville pour augmenter la naturalité dans les espaces verts et augmenter l'offre en hectare, les espèces qui vont en bénéficier ce ne sont pas, par exemple, les pyrites blanches mais ce sont plutôt des espèces qui souffraient très fortement de l'urbanisation. Un autre type de résultat encore sur, sur des insectes à gauche, c'est euh, le, le, les arrangements en fonction du groupe taxonomique des espèces pollinisatrices euh, en ville, en fonction des milieux urbains. Vous avez quatre, quatre figures. Sur chacune de ces figures, il y a trois points qui sont figurés avec une incertitude représentée par une barre verticale. Et vous avez à chaque fois organisé à gauche l'urbain au milieu le milieu agricole et à droite les milieux dits naturels donc les milieux dits naturels en fait c'est des milieux qui sont euh, ni cultivés ni urbains donc on trouve là-dedans euh, des prairies naturelles et des forêts essentiellement et on a quatre groupes euh, d'espèces en haut à gauche les coléoptères donc la famille des coccinelles des scarabées en haut à droite les diptères la famille des mouches et des cirphes, des, des grands pollinisateurs euh, méconnus en bas à droite, les papillons, les lépidoptères, et en bas à gauche, les hyménoptères, les abeilles, les guêpes et les fourmis. Et ce qu'on constate, c'est que si trois de ces groupes, les coléoptères, les diptères et les lépidoptères, évitent le milieu urbain, on voit l'évitement parce que c'est en dessous de l'axe, en dessous de l'axe on a des valeurs négatives qui sont de l'évitement, au-dessus de l'axe on a des valeurs positives qui sont de l'attraction, on n'a pas ce, ce, pas ce patron chez, chez les hyménoptères, les abeilles, les guêpes et les fourmis, et c'est figuré par une étoile rouge au-dessus du, du, du point. On a une espèce de relation neutre au milieu urbain et ça, c'est dû à quoi C'est dû en fait à un cortège d'espèces d'abeilles. Euh, beaucoup d'abeilles beaucoup ont ceci de, de particulier qu'en fait, les adultes et les larves se nourrissent de la même ressource et donc il y a un réseau d'interaction qui est très simplifié pour ces espèces, c'est-à-dire que finalement, il y a un petit cortège de plantes et une abeille et ça suffit à toute la ressource. C'est rarement le cas chez les insectes, en général, les larves et les adultes consomment deux, consomment deux, deux ressources différentes et ça, ça complexifie le, le réseau d'interaction qui peut être perturbé soit par l'abondance des ressources, soit par des décalages phénologiques sur la disponibilité des ressources. Un autre résultat quand même qui montre qui montre un effet particulier du bâti, c'est à gauche, c'est issu de Sauvage de Maru, qui est, ce, qui est le seul programme qui est vraiment dédié au milieu urbain dans Végie Nature c'est finalement la relation entre le pourcentage de bâtis, donc on a un peu la même figure qu'avec les papillons tout à l'heure, à gauche on a un milieu avec 0% de bâti, complètement rural, et à droite 100% de bâti, on est au cœur de, de l'agglomération. Et euh, en axe vertical, on a la dépendance aux pollinisateurs, et on voit qu'en fait plus on pénètre dans le tissu urbain, et euh, moins les espèces, qui sont complètement, les espèces sauvages de plantes, qui sont dépendantes des pollinisateurs, tirent leur épingle du jeu. Qui est, ce qui est aussi euh, complètement attendu, mais néanmoins, un des, un des, alors effectivement c'était prédictible, néanmoins une des choses importantes de ce type de résultat, c'est qu'en fait, non seulement c'est formalisé, mais en plus c'est mesuré, ce qui fait qu'on pourrait regarder par exemple comment varie ce gradient d'une ville à l'autre en fonction des pratiques. On n'est pas juste sur une, une espèce de, de, de la palissade à dire, bah oui, euh, en milieu urbain, il y a moins d'espèces de plantes qui dépendent des pollinisateurs, on est sur une évaluation de l'intensité de cet effet, et donc on pourrait comparer cet effet dans le temps ou dans l'espace. Et puis enfin, le... je peux oui te, te poser une, une petite question, Parce que ça c'est important, c ces résultats ils ont été euh, observés en milieu urbain dense euh, en Ile-de-France, et est ce que vous arrivez justement à voir des différences euh, en fonction des euh, peut-être plus fines, en fonction du type de bâti, en fonction de du type de oui, Excuse-moi, j'en je, profite pour dire quelque chose que je, je n'ai pas dit, c'est que vous avez euh, des questions-réponses euh, et que euh, vous, euh, auditeurs ou, ou spectateurs, enfin ceux qui suivaient ce, ce débat, et on est, on est près de 100 là euh, aujourd'hui, ce matin à suivre, à suivre ce petit déjeuner, n'hésitez pas à euh, poser des questions euh, dans, euh, par le chat ou, euh, ou, ou faire des commentaires et on vous répondra et on utilisera les questions pour euh, les poser euh, aux intervenants. Euh, Vas-y, donc ouais, alors, ouais malheureusement alors c'est une bonne question hein, mais malheureusement on n'en est pas encore là pour deux raisons en ce qui concerne ce résultat qui serait particulièrement intéressant à décliner dans les grandes villes en fonction justement des pratiques et de l'historique de la densité de verre dans la ville etc euh, pour deux raisons donc d'abord parce que ce, ce résultat il est, il est assez récent il date du printemps c'est le, le résultat de travaux d'un étudiant sur les sur les données sauvages de Maru, et la deuxième chose, c'est que ce type de résultat, en fait, c'est très gourmand en données. Pour, voir, pour faire émerger ce type de patron, c'est très gourmand en données. Et donc, il faut intensifier l'animation pour favoriser la participation de manière à pouvoir collecter beaucoup, beaucoup, beaucoup de données afin de décliner ce type de résultat sur des territoires plus petits. Là, en fait, c'est toutes les données nationales poulet, donc mises ensemble. Donc, on a le patron général. Et donc, il s'agirait de voir ensuite, si on pouvait détacher de ce patron, par exemple, comment ça se passe sur Paris-Petite-Couronne par rapport à à des villes qui sont par exemple euh, en dessous, de sur, sur, plutôt sur la moitié sud, ou plutôt sur la façade atlantique, etc. Voir, et puis voir ensuite euh, décliner entre les villes qui ont des pratiques très vertueuses vis-à-vis euh, -vis des, des, de l'accueil des, des plantes sauvages, comme par exemple Paris, euh, par rapport à des villes qui continuent à faire une gestion euh, un peu hygiéniste de la, de la fleur sauvage en ville. et En tout cas, les, les déclinaisons en sous-groupe, et l'analyse fine de ce résultat n'est pas, est pas encore à l'ordre du jour pour, pour deux raisons. D'abord parce que c'est tout récent et puis parce qu'il faut énormément, énormément de données. Et donc, il faut continuer à l'animation, typiquement ce que fait l'ARB en faisant la promotion oui. des sciences participatives. Et puis enfin, le, le, le dernier point, c'est l'impact de, de la mise en œuvre de ces sciences participatives sur les participants. Alors, il y a deux choses. Ce qu'on a réalisé, et ce qu'on ne réalisait pas par le passé, parce que peut-être on était un peu naïf, c'est qu'en fait, effectivement, tout le monde n'est pas en mesure euh, de, de, de mettre en œuvre ces sciences participatives, euh, pas parce que les gens n'ont pas les connaissances naturalistes, parce que les programmes qu'on a vus là, finalement, euh, ce sont des programmes qui, c'est strictement que des programmes ouverts au grand public, où on n'a pas besoin de connaissances naturalistes au préalable, et où on acquiert ces connaissances au fur et à mesure de la participation, mais parce qu'on n'a on pas forcément. Euh, tout le monde n'a pas la même propension à s'investir dans un programme de sciences participatives, à s'engager à suivre un protocole, il y a des histoires de confiance en soi, il y a des histoires de réseau, il y a des histoires d'intérêt, on trouve que c'est pas, pas notre truc, etc. Donc, il y a un gros travail d'animation à faire, et, euh, et ce qu'on qu a pu constater, en, justement parce que le laboratoire d'écologie a, a recruté depuis une dizaine d'années beaucoup de, beaucoup de chercheurs en sciences humaines qui se penchent sur l'impact et euh, la relation euh, des, des participants euh, à la biodiversité ou à la participation, même, qu'on voit, c'est que par exemple, l'impact des pratiques au jardin euh, des gens qui font euh, l'observateur des papillons de jardin, celui qui a donné euh, les beaux résultats qu'on a vus tout à l'heure, en fait, en fonction du nombre d'années de participation, on voit un patron très net se dessiner sur euh, l'abandon de la probabilité d'utiliser des pesticides, donc quelque part, euh, l'abandon des pesticides. C'est des résultats qui sont complexes, hein, c'est des corrélations, donc c'est des résultats qui sont un peu complexes à interpréter. On voit aussi, par exemple, qu'il y a un effet présence de potager, effectivement, euh, euh, le partage au potager entre les limaces et, et les jardiniers est encore un peu euh, complexe, et donc tout le monde n'est pas prêt à, euh, à passer un peu plus de temps à éplucher ses salades et à en avoir un peu moins euh, pour avoir des salades sans pesticides. Ce qu'on voit à droite, euh, là, pour le coup, c'est vraiment, c'est pas une corrélation, c'est un effet mesuré, en fait, quelque part, c'est la... La, les connaissances en entomologie euh, des participants au SPIPOL, au suivi photographique des insectes pollinisateurs, qui a donné les résultats sur, par exemple, l'évitement des milieux urbains par les coléoptères, les diptères et l'épidoptère, alors qu'il y a une certaine neutralité pour les immunoptères. Et là, on voit finalement, en fonction du nombre de participations, le, la, la part de bonnes identifications. Euh, pour les groupes, euh, alors, ce que vous avez en gris, qui monte très, très rapidement, c'est l'abeille mellifère. On, on a finalement... Euh, les gens reconnaissent à peu près à 60-70%, donc 6, fois, 6, fois, 6 à 7 fois sur 10 une abeille mellifère sur photo avant de participer, et puis très rapidement, avec quelques dizaines de participations, l'abeille mellifère, tout le monde sait très très bien la reconnaître. Et on voit que ça progresse sur presque tous les, les taxons avec plus ou moins de, plus ou moins de, de enfin avec une certaine hétérogénéité qui est due, en fait, finalement, à la difficulté et à la diversité des formes de ces taxons. Voilà, j'en ai fini. Euh... Euh... Merci Grégoire. Euh, alors on a euh, il y a 98 participants, donc euh, c'est bien euh, aussi un signe de l'intérêt euh, euh, du milieu professionnel euh, pour euh, pour ce type de sujet et c'est tant mieux. Euh, Grégoire, on a deux questions euh, par le chat. Alors la première c'est la question de Caroline. Euh, qui euh, je la lis, euh, vu les résultats poll que vous montrez avec le développement des ruches dans les milieux urbains bon constat, c'est vrai qu'on a on parle aussi pas mal dans la presse de cette question de l'installation des ruches en milieu urbain, y a-t-il un risque que les villes deviennent des habitats dédiés aux hyménoptères alors que les autres insectes se retrouvent encore plus expulsés en dehors des villes? Ah euh, ton micro mais pardon. La manière dont est tournée la question, on pourrait penser que les, les espèces sont expulsées hors des villes. En fait, les espèces ne sont pas expulsées hors des villes, les espèces exploitent peu les villes. Et donc, euh, pas, euh, les, les, les épidoptères, les diptères et les coléoptères n'exploitent pas peu les villes parce que les ils sont présents. Ce n'est pas une histoire de lutte entre groupes. Hein. C'est une histoire vraiment de disponibilité en ressources avec, comme je le disais, des ressources qui sont compliquées. Pour les diptères, par exemple, on a, on a dans les diptères qui sont pris dans le people que des adultes qui sont nectarivores ou polénivores, alors qu'on n'a pas de larves chez les diptères qui sont polénivores ou nectarivores. On a des larves qui sont la plupart du temps, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, insectivores ou détritivores. Donc on a, on a voilà, des raisons d'interaction qui sont complexes. Je pense pas. Le, le développement des ruches, alors il y, y, y, y a eu un, un effet qui a été montré. Mais qui est, qui est pas très, très, euh, comment dirais qui est pas très probant. Alors, ça a été beaucoup repris par la presse, mais c'est pas un effet très, très fort. Le développement des ruches, il faut le mettre en balance avec, en fait, le facteur de reconnexion euh, aux, aux vivants sauvages et à la nature qu'il y a avec une ruche. Quand on a une ruche dans un quartier, on associe les habitants à la collecte de miel, aux soins à la ruche, etc. On a un facteur de reconnexion qui est très, très fort. Donc, moi, je, je, je, je suis pas, je, stigmatiser les ruches ne me semble pas très, très malin. Euh, dans la mesure où, de toute manière, l'habitat urbain, c'est pas un habitat favorable aux vivants. Donc, on a un peu de vivants qui exploitent les maigres ressources présentes, mais le gros enjeu, quand même, c'est de faire c'est de faire euh, muter cet habitat et les relations des habitants à cet habitat, de manière à le rendre un peu plus hospitalier aux vivants, et ça peut passer par euh, les soins à la ruche, par exemple. Il y, une autre question, euh, il y a une autre question que je, que je vois de… de euh, Maxime fait, Il y a pour info, l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques par les particuliers est interdite depuis le début de l'année. C'est vrai, alors on ne peut évidemment pas du tout le voir dans ces résultats puisque ces résultats finalement, ils ont pris en compte les données jusqu'en 2016 seulement. Néanmoins, il y a des produits qui sont qualifiés en bio qui vont continuer à être potentiellement utilisables et qui sont très très efficaces aussi. Donc ça ne résout pas complètement le problème. Le pro... Enfin, le, le, le, le problème, je pense que c'est plus dans l'esprit des gens et c'est une forme de partage des espaces euh, des espaces cultivés privés où finalement on se dit, oui, bon, bah, ok, j'aurais peut-être pas 200 kilos de pommes dans mon pommier, j'en aurais peut-être que 50, mais par contre, j'accueille une biodiversité et il y a des maisons qui viennent manger des cartes etc. Et l'autre truc, c'est est-ce que l'utilisation des rodenticides sur l'ensemble des communes n'explique pas une partie de la diminution de certaines espèces, prédateurs et charronnières des rats, en milieu urbain et rural « L'impact est-il plus fort en milieu rural, plus riche en biodiversité qu'en milieu urbain ?» Alors en fait, c'est une question qui est… Euh, enfin, c est, c est, ce, ce, ce, ce n'est pas du tout une question sur laquelle on a pu se pencher. Il n'y a pas de problème de sciences participatives pour suivre euh, les variations d'abondance des populations de rats et souris, de surmulots et de souris en milieu urbain. Mais néanmoins, c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, il y a énormément de rodentitides qui sont utilisés en milieu urbain. Et donc, on peut se poser cette question légitimement. Il y a un programme de suivi des corneilles noires dans Paris qui est plutôt sur la dispersion, mais euh, je ne serais pas étonné qu'on voit un effet. Après, euh, l'autre truc aussi, c'est que les prédateurs et les charronnières en question, donc principalement des petits carnivores ou euh, des corvidés, en milieu rural, ils sont, euh, ils sont placés en espèces susceptibles de quasi-débat, c'est-à-dire que en fait, c'est des, des anciennes espèces nuisibles qui bénéficient maintenant d'un qualificatif shovemisé. Et donc elles sont systématiquement détruites en milieu rural, ça risque d'être un peu compliqué d'essayer de voir les, les variations de, de, et, de, et surtout de, de démêler les divers effets entre les rodenticides, la destruction directe, plus la, la disponibilité en ressources. Voilà. Merci. Euh, merci Grégoire. Juste avant de passer la, la parole à, à Florent Hiver, une question, je te demande de répondre brièvement. Est-ce qu'on est qu sait qui sont les gens qui participent euh, à ces programmes de sciences participatives en termes de, de grandes catégories euh, sociaux, plutôt, euh, plutôt âgés, plutôt jeunes, plutôt 4 sup, euh, plutôt euh, classe moyenne euh, Vous avez quelques points de repère Oui, tout à fait. C'est une des grosses, grosses questions des, euh, des gens qui font des sciences humaines et sociales et qui bossent sur les sciences participatives, c'est d'essayer de, de voir comment euh, caractériser les groupes de participants et comment étendre enfin, et comment élargir euh, la possibilité de participer. La participation, ouais, c'est du temps libre. Et euh, de, du temps libre, donc de la disponibilité. Donc, on a pas mal de retraités, euh, mais aussi euh, des, des actifs avec du temps libre ou des chômeurs. Et c'est plutôt effectivement euh, des classes moyennes, euh, des gens qui ont une, en quelque sorte une, dispo une disponibilité matérielle. C'est-à-dire que finalement, il y a de temps libre et il y a un peu en plus de temps libre pour s'intéresser à des choses. Ce pas des naturalistes pour la plupart. Plutôt des gens qui sont, comment dirais-je, naturophiles, d'ailleurs qui sont assez intéressés par la, par la nature. D'accord. Hommes et femmes Hommes et femmes, hommes et femmes, tout à fait, oui. Ouais, ouais, ouais. Contrairement à certaines pratiques naturalistes qui sont vraiment très, très, très, très, très, très masculines, comme l'hormito par exemple, on a, on a chez les participants à Vigénature vraiment un sexe ratio non biaisé, 50 50 pas plus la population. Merci, merci, merci Grégoire. On, on reviendra en, en fin de petit-déj à, à des questions plus générales et on te, enfin, on, on te redonnera la, je te redonnerai la parole en, en fin de petit-déj. Et encore une fois, on est 101 aujourd'hui, ce matin, à écouter ce, ce petit-déj. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, faire des remarques. Gwendoline Grandin pourra, pourra répondre à certaines. Alors, on va sans tarder passer la parole à, à Florent Hiver. Florent euh, vous êtes, vous êtes euh, écologue, euh, naturaliste et directeur et chef de projet de l'agence Biodiversita euh, que vous avez créée en 2000, donc depuis une vingtaine d'années. Euh, votre métier, c'est euh, de euh, préserver la faune existante, notamment dans des projets d'aménagement, alors on peut penser particulièrement aux écoquartiers, euh, on peut penser aux ZAC, euh, et c'est aussi de euh, créer un milieu euh, favorable, euh, naturel favorable euh, à, à ces espèces. Alors on le sait, la législation a évolué, elle va dans le sens d'un renforcement euh, de la protection euh, des espèces euh, de la faune et des espèces animales. Il y a une prise de conscience, on le disait, de ces enjeux. Est-ce que pour autant il est votre votre travail votre rôle dans votre rôle d'écologue les choses sont facilitées est-ce que la faune est mieux protégée par exemple dans des projets d'écoquartier récents en zone danse francilienne est-ce que c'est plus facile pour vous et vous vous définissez comme écologue de projet euh, à la différence d'écologue peut-être plus de planification est-ce que euh, pour vous euh, le, le travail est facilité les conditions de, de l'exercice de votre métier euh, sont facilitées euh, aujourd'hui Allez-y pour une quinzaine de minutes. Merci, bonjour à tous. Euh, Est-ce que la faune est mieux protégée euh, Donc vous l'avez rappelé, il y, a, il y a un cadre réglementaire, le, la loi sur la protection de la nature date de 1976, donc elle n'est pas récente. Euh, par contre, elle a subi, euh, elle a connu une évolution significative dans les années 2000, en intégrant les préceptes de la directive Habitat Faune Flore, la directive européenne, et donc, en intégrant, euh, au-delà de la protection des espèces, la notion d'habitat. Euh, pour moi, c'est une notion très importante, sur laquelle je reviendrai euh, par la suite. Euh, L'habitat, c'est ce qui définit l'ensemble des conditions qui font que euh, une espèce euh, vit à un endroit et à un moment donné. Euh, le, par ailleurs, le, depuis une dizaine d'années, euh, l'attention portée par l'autorité environnementale, qui vise à contrôler le, le, le respect de, de, de ces textes règle, réglementaires, a évolué également. C'est-à-dire que, euh, quand bien même ça fait 40, voire même 45 ans désormais que la loi sur qui protège les espèces est en vigueur, on peut dire que euh, euh, l'attention qui est portée par les services environnementaux a, a, a, a décollé véritablement depuis, euh, depuis 2010. Euh, pour finir, il y a un texte qui est passé un petit peu inaperçu, mais enfin qui amène des, euh, des, des, des éléments nouveaux euh, très importants. C'est la fameuse loi cadre biodiversité de, de 2016, euh, qui cette fois-ci euh, s'affranchit un petit peu de, de la notion d'espèce euh, et intègre euh, des notions beaucoup plus généralistes et qui, qui supportent les fonctions de biodiversité. Donc euh, le sol, la notion de sol, euh, et la notion notamment de, de continuité écologique, euh, qui est très importante parce que quand on parle d'espèces, on parle d'éléments qui se déplacent, notamment dans le tissu urbain. Euh, de fait, euh, est-ce que c'est plus facile pour nous, euh, écologues de projet, de créer des milieux et de faire en sorte que, que les espèces puissent, euh, euh, puissent continuer d'exister, c'est-à-dire euh, entre un état zéro euh, qui souvent va être euh, profondément modifié, et puis un état, euh, un état euh, projet euh, qui, va, qui va donner des, des, des, des milieux différents, euh, on peut dire que oui, évidemment, euh, c'est euh, d'une part, euh, par mon expérience, c'est plus facile qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, euh, a 20 ans on n'en parlait même pas. Euh, pour moi, écologue, euh, je ne me sentais pas du tout concerné par, euh, par l'aménagement du territoire. Euh, et... Par ailleurs, je pense que, sans trop me tromper, qu'on ne faisait pas spécialement appel à des écologues pour faire du projet urbain. Euh, c'est par ailleurs plus facile qu'il y a dix ans. Dix euh, ans, c'est euh, l'émergence de... Alors, il y a eu le Grenelle de l'environnement qui a euh, qui a fait un petit, un petit boom hein, dans le milieu de, de l'écologie euh, pratique. Euh, les écologues euh, professionnels ont été d'un seul coup euh, très sollicités. Euh, par ailleurs... Euh, ça, a, ça, a, ça a créé une nouvelle manière de, de travailler. C'est là que les, les, les cohabitations entre urbanistes et écologues euh, sont nées. Euh, néanmoins, ce qu'on a constaté à l'époque, c'est que euh, nous sommes issus de cultures très très différentes et que le, le dialogue était euh, plutôt difficile euh, et que chacun, malgré tout, restait dans son, dans son champ de, de compétences. Euh, désormais, je pense qu'en dix ans d'acculturation, euh, évidemment que... Euh, autant de la part des écologues que des, que des concepteurs, les choses ont largement évolué. Euh, et par ailleurs, euh, les maîtres d'ouvrage ont également intégré cette notion de, de biodiversité et d'espèces protégées. Alors ça arrive toujours hein, de tomber sur des, des maîtres d'ouvrage très surpris par la présence d'espèces sur, sur les secteurs qu'ils souhaitent aménager, euh, déçus souvent, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'injustice euh, parce qu'il y a cette notion de propriété du foncier, euh, un foncier qu'on gère, qu'on entretient, et puis un jour, il y a un écologue qui nous dit qu'il y a des espèces, euh, qu'elles sont protégées, et que donc euh, le programme qu'on avait prévu euh, euh, va être compliqué à mettre en œuvre. Euh, ceci posé, euh, désormais, c'est une habitude. Euh, je ne connais pas d'équipe euh, qui n'intègre pas les notions de biodiversité qui n'intègrent pas un écologue dans dans leur rang. Après, chacun a sa manière de, de, de pratiquer, d'aborder les choses. Et en ce qui concerne désormais les, les, les avancées qu'on peut souhaiter quant à l'intégration de la faune en milieu urbain, les avancées ou la question que vous m'avez posée concernant le, les obstacles, je vais vous montrer une image qui va soutenir mon propos. Voici euh, un milieu naturel assez typique en milieu urbain. Euh, C'est un projet qui n'est qui qui est pas encore en cours. Hein. C'est une réserve foncière. Euh, puis au premier plan, vous voyez euh, un milieu naturel très sec, très drainant, ce euh, qui est très, très classique dans les friches d'anticipation foncière euh, et qui héberge de manière très classique deux espèces protégées. Euh, une espèce protégée au niveau national, c'est le lézard des murailles, c'est notre lézard euh, urbain, et une espèce protégée à, à, au niveau régional. Euh, je précise que l'île de France est la seule région euh, à disposer d'une liste complémentaire des espèces protégées. Euh, cette liste a à peu près une trentaine d'années, euh, et elle a intégré euh, beaucoup d'espèces d'affinités méditerranéenne à l'époque, euh, qui désormais pour certaines, et c'est le cas d'un euh, criquet qui s'appelle le l'audipote turquoise, euh, désormais pour certaines, sont, sont plutôt abondantes euh, en milieu urbain, notamment dans ces types de milieux. Euh, la réglementation protège ces espèces, donc euh, impose de, de garantir leur pérennité au-delà du projet, c'est-à-dire de refabriquer des habitats pour ces espèces. A l'inverse, nous sommes à une époque euh, où on parle d'îlots de, de chaleur, de lutte, de lutte contre les îlots de chaleur, et donc il n'est pas forcément souhaitable euh, dans un projet urbain, dans les espaces extérieurs du projet urbain, donc dans les, dans les espaces verts, euh, d'avoir des des milieux très secs, très minéraux, très drainants, fort euh, pouvoir calorifique. Euh, donc là, on voit que un premier sujet, c'est l'adéquation entre la stricte protection et puis euh, le, le ce qu'on souhaite pour pour la ville pour la ville de, de, du futur. Euh, J'essaye d'enlever l'image. Désolé. Avez... Voilà. Euh... Deuxième, euh, deuxième sujet, euh, on peut poser la question de qui sont les meilleures, euh, les meilleures formules pour euh, accueillir la biodiversité en, en milieu urbain. Je vais montrer une deuxième image. Et celle-ci. Est un jeu de clôture euh, dans un projet qui est euh, ah, donc en, en grande Florent, Allo on ne voit pas ton écran là. Ah, excusez-moi. Partage écran. Voilà. Ah voilà. voilà merci. Là, c'est mieux. Oui, c'est mieux. OK. Alors, ça, c'est un projet qui est en grande couronne francilienne, auquel j'ai participé. Euh, il y avait une thématique forte sur euh, la circulation et la dispersion des espèces, notamment de la petite faune. Euh, ça se voit pas sur l'image, mais à droite, il y a un, un, un grand parc qui accueille des mesures pour, pour la faune et la flore. Euh, L'état initial, c'était un milieu euh, agricole, avec euh, donc notamment un enjeu sur euh, le hérisson d'Europe. Euh, la phase de conception euh, par les urbanistes a largement intégré cette notion de continuité physique de tous les espaces euh, de la trame urbaine. Euh, de telle sorte que euh, quand on met un hérisson dans le système, il est capable de se déplacer totalement librement euh, d'un point à l'autre de, de ce morceau de ville nouvellement construit. Euh, donc c'était un point important. Malgré tout, euh, le maître d'ouvrage public délègue euh, à un moment du projet sa réalisation à des porteurs privés. Euh, et là, chaque porteur privé euh, dispose d'un îlot qu'il doit construire et qu'il doit vendre, euh, et désormais devient, euh, comment dire, propriétaire de, de sa philosophie, de ce qu'il veut en faire. Et là, c'est un exemple de ce qu'on appelle la résidentialisation, euh, et qui vise malheureusement euh, à multiplier euh, le nombre de clôtures et donc de barrières euh, au déplacement de, de la petite paune. Donc voilà, ça c'est un exemple pour signaler que euh, le temps du projet, enfin un, un projet euh, existe depuis le depuis la conception, nous écologues intervenons essentiellement au moment de la conception, malheureusement on perd un petit peu la main euh, sur nos prescriptions euh, en phase, euh, phase d'exploitation par la suite. Euh, pour continuer, euh, je dirais que, même si désormais euh, on, on accepte tout à fait dans le projet urbain euh, de cohabiter avec euh, les espèces sauvages, euh, on a un petit travers qui consiste à euh, vouloir beaucoup compartimenter les choses. Et voici une troisième image. Là, vous la voyez cette fois-ci euh, Non, on ne la voit pas. Ah, pardon, j'ai encore oublié, autant pour moi. Voilà. voilà. Voici. Voici un type de mesure euh, insérée dans le projet urbain qui vise à refabriquer, à recréer un habitat pour... Euh, une espèce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ce fameux criquet, euh, le dipote turquoise, qui est une espèce donc euh, qui vit sur des milieux plutôt arides. Euh, alors l'écologue va euh, euh, prescrire euh, des, une certaine surface euh, pour répondre aux obligations réglementaires euh, qui vont servir d'habitat au criquet. Euh, et la compétence pour la réalisation de ces habitats, elle est confiée au maître d'œuvre, elle est confiée à l'équipe qui généralement intègre un architecte paysagiste. Et là, on voit bien ce, ce travers que nous avons, notamment en France, euh, à vouloir beaucoup compartimenter les choses. Euh, et je pense que ça, c'est une évolution souhaitable, c'est-à-dire que euh, il y a premièrement l'acceptation de cohabiter avec des espèces sauvages en milieu urbain, et le deuxième niveau, c'est peut-être euh, d'accepter que euh, ces espèces ne vivent pas là où on l'a forcément prévu. Euh, parce que là, malheureusement, euh, pour ce sujet-là, euh, et j'en parle avec beaucoup d'humilité parce que c'est un, un projet sur lequel j'ai travaillé, donc je suis à l'origine de, de ces mesures, euh, ça ne fonctionne pas. Euh, ça pourrait, mais ce n'est pas le cas, euh, tout simplement parce que euh, naïvement, on pense que euh, les espèces vont euh, occuper les espaces euh, qu'on a prévus pour elles. Or, c'est un petit peu co plus compliqué que ça, notamment parce que euh, on connaît finalement euh, assez peu de choses sur, euh, sur la dispersion de, des espèces en ville, sur, euh, sur, la capa sur leur capacité de, de colonisation. Euh, et ce qu'on sait désormais, c'est qu'il euh, euh, vaut mieux prévoir des, euh, des, des des habitats naturels, des milieux plus complexes, euh, qui vont évoluer dans le temps et donc susceptibles d'abriter de, de, des cortèges d'espèces euh, différents euh, au cours du temps, plutôt que de figer euh, des dynamiques et des habitats pour certaines espèces. Mais encore une fois, euh, la réglementation pour l'instant, malheureusement, euh, impose cette, cette vision un petit peu euh, fixiste de, des espèces en milieu urbain, d'autant plus que euh, désormais les maîtres d'ouvrage s'engagent sur une période assez longue, puisque euh, vous avez peut-être entendu parler de la stratégie éviter, réduire, compenser, qui qui donne un cadre commun pour le l'intégration de, des espèces protégées dans, dans l'aménagement du territoire, euh, impose un engagement du maître d'ouvrage sur une période de 30 ans. Euh, 30 ans, c'est beaucoup, euh, d'une part pratiquement pour, pour la gestion d'un projet, puisque c'est plus long que la durée de vie de certains projets, euh, et par ailleurs, c'est beaucoup par rapport à la dynamique des espèces. C'est-à-dire que euh, nous-mêmes écologues, euh, Grégoire en, en tant que scientifique, euh, euh, est peu capable de prévoir le, la dynamique d'une espèce euh, sur 30 années, notamment, évidemment, euh, dans un contexte où on parle énormément de changements. Euh, euh, voilà. Donc ça, c'est un peu pour illustrer les, euh, les, les, les petites subtilités de, de cet exercice de, euh, de, de, de, de cohabitation avec les espèces protégées, de la manière dont on, dont on fabrique des espaces, dont on les range au même titre qu'on range beaucoup nos, euh, nos espaces urbains, euh, je finirai sur un dernier point. Euh... Euh, Est-ce est que peut-être vous pourriez euh, revenir sur, euh, par exemple, l'exemple le, précédent, euh, pour, pour nous expliquer quelles étaient vous, en tant qu'écologue vos, vos, vos idées, les, les, ce que vous souhaitiez, et, et finalement pourquoi on arrive à, ce, à un résultat dont, dont vous dites qu'il n'est pas euh, satisfaisant ou en tout cas, pas entièrement satisfaisant. Est-ce que, est que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est une question de temporalité Est-ce que c'est une question de euh, est-ce que c'est une question de, de positionnement des différents acteurs euh, et, et quels sont Est-ce que vous avez aussi, quand vous faites un projet, euh, des, un temps finalement d'évaluation, de feedback euh, Est-ce qu'on a euh, un retour, des retours d'expérience pour euh, essayer de, de tirer finalement les leçons de, de la façon dont euh, euh, les, les espèces sont euh, euh, sont protégées dans les dans les projets. Alors, très bonne question. Euh, pour ma part assez peu, c'est-à-dire en tout cas ce n'est pas imposé. C'est-à-dire que euh, le travail de l'écologue apparaît surtout au début du projet euh, pendant la phase de con, de, de conception. Euh, et il est vrai que le suivi euh, bien souvent euh, est et, et pas forcément exécuté par euh, le l'équipe qui a qui a participé à la conception. En ce qui me concerne, il est vrai que j'ai assez peu de retours euh, sur tous les sujets que j'ai pu que j'ai pu travailler. Euh, en tout cas, il n'y a rien de systématique de ce point de vue-là. Euh, pour revenir à votre première question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné euh, C'est difficile à dire. C'est-à-dire que euh, L'exercice a été fait, euh, ça demande un effort de la part de, à la fois du maître d'ouvrage, de libérer de l'espace pour accueillir des espèces protégées, ça demande un effort de la part du concepteur pour savoir où mettre ces espaces pour faire en sorte que le tissu urbain fonctionne pour d'autres fonctions, pour le déplacement de l'homme, l'habitat, le, le travail, etc. Euh, du point de vue des espèces, sincèrement, ça aurait pu fonctionner. L'espèce aurait pu être présente. Je ne sais pas expliquer euh, pourquoi cet espace n'a pas été colonisé. En même temps, j'ai une petite idée, c'est-à-dire que euh, le, le temps d'un projet est relativement court. Ça, c'est un, un élément important. Euh, un projet est livré désormais en 1, 2, 3 ans. Euh, les choses vont très très vite. Euh, or, la, la destruction des habitats initiaux va très vite également. Euh, et donc, on ne connaît pas trop le devenir des espèces une fois que leur habitat a disparu. Euh, elles dispersent. Vont-elles revenir euh, dans l'espace nouvellement créé C'est extrêmement difficile à dire. Donc, je ne sais pas dire véritablement pourquoi ça ne fonctionne pas. Euh, ce qu'on constate, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notamment l'ARB qui a travaillé sur, euh, euh, qui a fait une évaluation de, de projets comme ça, de. Euh, qui présentent des mesures de réduction ou de compensation euh, pour le, les espèces protégées. qu'on constate, c'est que d'une manière générale, ça ne marche pas très bien. Euh, encore une fois, parce qu'on euh, s'attend à ce que les, les espèces répondent euh, à nos prérogatives en tant qu'humains euh, et qu'elles recolonisent euh, là où on l'a décidé. Euh, clairement, c'est un sujet qui est, qui est à retravailler, enfin, voilà, qui, est à, qui est à réfléchir. Euh, parce qu'on voit bien que ça marche pas. Et encore, on a relativement peu de, de retours d'expérience. C'est-à-dire que, je parlais de 2010 tout à l'heure. 2010, pour moi, c'est une année charnière. C'est l'année de... Alors, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Euh, c'est l'année où euh, la, cette fameuse stratégie ERC, ce, ce, ce document cadre est apparu. Ça ne fait que 10 ans. 10 ans, finalement, c'est pas beaucoup. Euh, ça, ça permet déjà de voir des, des, phases, des, des projets en phase... Euh, qui sont au-delà de la phase conception, qui sont terminées, qui sont, sont livrées, mais enfin, c'est relativement peu. Euh, donc, voilà, je, je pense qu'effectivement, on manque un petit peu de recul, euh, et je pense qu'on manque d'expérimentation également. Ça, c'est mon dernier point. Euh, là, j'en viens à un sujet qui me, qui me tient à cœur, c'est-à-dire que euh, dans la manière de concevoir un projet urbain, l'écologue apporte ses prescriptions. Euh, on délègue beaucoup euh, de responsabilités au maître d'œuvre qui, lui, est urbaniste, architecte, paysagiste, pour la mise en œuvre des espaces naturels, donc la mise en œuvre des prescriptions de l'écologue. Je pense que là, il y a un pas à franchir et notamment, euh, je le vois dans euh, l'émergence de, de structures un petit peu nouvelles, euh, de spécialités un petit peu nouvelles tout à fait transversales, euh, des gens qui euh, vont fabriquer du milieu naturel mais ne répondront jamais un marché de maîtrise d'œuvres urbaines classique, ils n'apparaîtront pas dans les équipes. Il euh, y a des gens qui travaillent sur, euh, notamment une personne avec laquelle je travaille euh, très souvent, qui, euh, qui met en culture euh, des espèces sauvages, donc pour fabriquer à terme des milieux naturels. Quand je dis à terme, c'est important, c'est-à-dire qu'un euh, paysagiste me disait encore récemment qu'avant, il avait un peu de temps pour mettre en place des contrats de culture, c'est-à-dire pour prévoir à l'avance la végétalisation de ces espaces, désormais, le temps du projet est souvent tellement réduit qu'il n'y a plus ce temps disponible. Or, le temps nécessaire pour fabriquer des milieux naturels est forcément très différent de celui euh, du strict, de la stricte partie urbaine du projet. Et ça, je pense que c'est important. Euh, je pense qu'on peut réfléchir à une évolution des marchés publics, euh, faire évoluer le... le les types de marché à la disposition des maîtres d'ouvrage, pour intégrer ce temps un petit peu plus long et surtout cette multiplicité d'acteurs euh, qui n'a pas l'habitude de répondre euh, dans des équipes de maîtrise d'œuvre. Encore une fois, pour une question de culture, on n'a pas tous le, le, la même culture et le même réseau. Euh, oui, tout à fait. Effectivement, la, la question de la, de la culture professionnelle est, est, est, vraiment, est vraiment importante. Euh, alors, Justement, il y, y a une question de, de Pauline euh, qui demande s'il si, euh, y a des équipes euh, qui se constituent ou, ou des personnes peut-être qui ont l'habitude de travailler ensemble entre euh, des spécialistes, architectes, paysagistes, urbanistes et des écologues et qui seraient spécialisés dans cette cohabitation interespèces, faune, euh, flore. Euh, nous dit Pauline et elle nous recommande un, un, un site. Ouais, ben. est euh, est-ce que ça se construit euh, avec des, des équipes, des binômes? Alors oui, c'est-à-dire que euh, quand je parle de cette acculturation, euh, ça fait naître aussi euh, des, des affinités. C'est-à-dire que euh, un projet, ça se travaille euh, en atelier, en agence, et puis comme pour tout milieu professionnel, il euh, y a des. des, des des gens qui s'entendent plus ou moins euh, et qui acceptent la culture de l'autre, qui font des efforts pour intégrer euh, les, le, la, la, les points de vue de, de chacun. Et donc oui, désormais, euh, il y a des équipes qui sont plus à même, de, je pense, hein, de, euh, de répondre à ces problématiques qui sont toujours extrêmement complexes. Euh, chaque cas est unique, c'est-à-dire que le cadre est réglementaire est le même pour tout le monde. Euh, les données d'entrée d'un projet urbain, généralement un peu pas similaires, euh, ça se joue en nombre de logements, euh, surface euh, de bureaux, euh, et puis des questions de voirie. Mais enfin, à partir de là, chaque cas est unique et toujours très, très complexe. Parce que, dans notre système de, de métropole, forcément, il y a la question de la surface. On n'aura on jamais assez de, de surface pour euh, associer tous les enjeux euh, et que le projet urbain, désormais, soit extrêmement performant sur euh, euh, tous les paramètres environnementaux, que ce soit de la, point de vue de la biodiversité, mais également énergétique, sociale, etc. Euh, donc euh, oui, il y a des équipes qui qui se créent. Alors c'est pas forcément très formel. Hein. Il y a pas, euh, euh, je ne connais pas encore de véritablement de structure dédiée à, à cette à cet exercice. Euh, Moi-même, en, en tant qu'écologue, je fais partie de plusieurs équipes, euh, des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et puis euh, je pense qu'il reste important de, de rester ouvert à, à des nouvelles équipes, c'est-à-dire de, de ne surtout pas figer euh, des, des, des associations, des collaborations, euh, tout simplement parce que euh, ces questions d'espèces de, euh, de, protégées en milieu urbain sont compliquées, on a peu de, de retours d'expérience, euh, chaque projet est unique, donc il faut rester très ouvert euh, sur la question et surtout ne pas figer euh, ni une méthode de, de travail, euh, euh, ni euh, une, une somme de compétences, euh, mais de rester ouvert, notamment parce que bah, les, les plus jeunes sont plus à même d'intégrer beaucoup plus facilement euh, ces, ces notions très complexes. Alors, quel Alors, est le site euh, qui est proposé par, euh, par Pauline euh, Le site proposé par Pauline, et puis il y, y a Gwendoline aussi qui nous, qui nous propose d'autres ressources euh, sur le, le, fil, le fil chat, c'est topophile.net. Euh, Bien, je ben voilà, <rire> merci à Pauline. Bon, bon. euh, bon, alors bon. ensuite, on a un peu, on a plusieurs questions. Alors encore une, peut-être une ou deux questions pour, euh, pour euh, Florent. Euh, notamment, alors espèces, on, on, les, on, les, on les lit euh, rapidement et espèces sauvages, espèces domestiques. Est-ce qu'il peut y avoir euh, des cohabitations euh, Est-ce que c'est un problème euh, ou pas euh, dans un écoquartier ou dans une ZAC, par exemple, ou même ailleurs dans la ville Et puis, une autre proposition question, ne faudrait-il pas réfléchir à garder des milieux de vie des espèces pendant la phase de construction euh, des projets urbains euh, Oui, et comment, co comment vous faites Parce que euh, finalement, euh, Florence, et vous, le, le, le, le paysage que vous nous avez... Euh, Dressé, il est euh, un peu. Enfin, euh, il interroge en tout cas. C'est complexe, c'est pas simple et vous avez plutôt mis l'accent sur les difficultés, mais bon, j'imagine qu'il y a aussi euh, des résultats positifs. Oui, oui, tout à fait. Okay. Bon, retour euh, alors, je pense d'ailleurs que tous les résultats sont positifs. C'est-à-dire que si résultat il y a, euh, euh, tous les résultats sont positifs. Euh, clairement, euh, personne ne sait encore véritablement comment faire Il n'y a pas de recette, euh, de recette absolue. Euh, c'est vrai que je me suis permis de présenter quelques exemples qui, qui illustrent un petit peu, enfin euh, voilà, qui sont relativement symptomatiques de, de notre manière de, de pratiquer. Euh, effectivement, pour répondre à la deuxième question, euh, il y a une nécessité d'envisager de, le, le projet urbain, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans un temps plus long. Euh, il est vrai que euh, on, encore, encore actuellement, on pense pouvoir transposer véritablement les milieux des espèces existantes dans le projet. Même sans être écologue, je pense qu'on peut se dire que potentiellement, il y a peu de chances pour que ça marche. Euh, notamment, euh, il y a, quand on parle de milieu naturel, on peut parler de, de l'âge des milieux naturels. Euh, une prairie, elle peut être jeune, euh, mature, euh, âgée, c'est encore plus facile quand on parle d'un boisement. Il y a une grosse différence d'un point de vue biologique entre un boisement jeune, un fourré, et puis un boisement mature, voire très âgé, comme on peut voir dans les grandes futaies avec des très vieux arbres, etc., qui sont réputés extrêmement riches en termes de biodiversité. Évidemment que dans le projet urbain, on aura des facilités pour reproduire du boisement jeune. Par contre, il faudra certainement accepter de d'être dans l'incapacité de reproduire un boisement âgé. Ça, c'est un positionnement qui est important. Euh, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais effectivement, euh, l'illusion que nous pouvons euh, compenser toutes les pertes de milieu naturel, elle est forcément fausse. Euh, dans certains cas, c'est plus ou moins évident. Euh, faire un milieu aquatique pour les amphibiens, c'est plus facile euh, que restaurer euh, un milieu naturel très ancien comme un boisement, euh, ce qui est quasiment impossible, voire de mon, point de, vue, euh, de mon point de vue impossible. Et sur la première question, sur la cohabitation entre espèces domestiques et espèces sauvages, honnêtement, j'ai assez peu d'avis sur la question. Euh, mon prisme, ce sont les espèces sauvages. Euh, je pense que les espèces domestiques, vu qu'elles sont domestiques, bah, voilà, elles continueront d'exister euh, euh, quoi qu'il se passe. Je ne suis pas très inquiet pour ce compartiment. Euh, moi, mon sujet, c'est de savoir effectivement euh, comment, euh, comment des espèces sauvages euh, existent en ville, euh, comment on les installe. D'accord. Alors, on a euh, une question, et peut-être que euh, Grégoire ou, ou Gwendoline souhaitent aussi euh, intervenir, et donc vous n'hésitez pas, mais il euh, y a une question de, de Florian Bremaud euh, qui est plus spécifiquement... Euh, euh, pour, pour Grégoire, est-ce qu'il y a eu un impact positif ou négatif de la période de confinement sur la biodiversité Est-ce qu'on a des résultats scientifiques euh, ou euh, est-ce que c'est encore trop trop court euh, comme délai Et euh, notamment euh, sur les questions de gestion euh, de la flore et euh, de la faune qui nous intéressent particulièrement ce matin. Voilà, Grégoire alors, j'ai euh, le seul résultat à ma connaissance, c'est ce que j'ai répondu, le, la seule publication à ce jour, c'est une publication qui concerne l'adaptation des oiseaux chanteurs à cette période de silence avec un chant qui était moins puissant et plus varié que quand il y a beaucoup de trafic et beaucoup de bruit urbain. Et donc C'est un, un résultat qui est paru assez récemment, j'ai mis le lien là, et qui est, qui est finalement assez peu étonnant tant les oiseaux sont plastiques et euh, adaptables et réagissent très très rapidement à toute modification, toute surabondance de ressources ou un truc comme ça. Les, les oiseaux en général ont quand même une faculté d'adaptation qui est très très élevée. Merci. Euh, Arthur Lavarenne de la les... Ligue de protection des oiseaux euh, propose, euh, vous propose sur le chat de la documentation sur la conciliation de la biodiversité avec euh, les chantiers, donc dans la phase chantier, euh, ce qui est... Euh, aussi un enjeu, et sur d'autres sujets qui lient urbanisme bâti et biodive, donc qui euh, met le lien, et on a aussi euh, des liens qui sont proposés par, par Gwendoline Grandin. Euh, Est-ce que euh, peut-être, euh, euh, Florent Hiver, sur, dans les cas où ça, où, où, où ça fonctionne et où on a… Euh, euh, sur certains morceaux de ville, de quartiers, de zones denses, plus de faune qui se voit, euh, plus d'insectes, plus euh, d'oiseaux, plus de. Est-ce que vous avez des éléments sur la façon dont les habitants ou dont, dont les gens euh, réagissent Est-ce que, est c'est -ce peut-être aussi une question pour, pour Grégoire Est-ce qu'on voit des changements de comportement euh, dans les... enfin, des habitants Et est-ce que ça joue en fait, est-ce que ça peut être aussi un élément qui va euh, euh, peser dans le sens d'une meilleure prise en compte euh, de la protection des espèces Est-ce que, est que vous sentez aussi que du côté des peut-être des élus aussi, hein, qui, euh, qui, qui sont mettre d'ouvrage des projets, euh, il y a ce souci euh, de laisser plus de place euh, à la faune indépendamment des aspects réglementaires ou en s'appuyant sur les aspects réglementaires euh, je Alors, j'ai pas d'avis euh, professionnel, mais plutôt un avis personnel là-dessus. C'est qu'il me semble que oui, ça progresse dans le bon sens, ne serait-ce que parce qu'au cours des dix dernières années, là, on a vu euh, l'acceptation et la réaction des citadins euh, au, à l'arrêt des herbicides. On avait encore beaucoup de réactions un petit peu violentes euh, il, y a, il y a un peu plus de cinq ans, avec des gens qui disaient que ça faisait sale les pieds d'arbre. Et puis maintenant, on a une appropriation dans la plupart des quartiers de Paris, même les quartiers les plus traditionnalistes de l'Ouest de Paris, à, à, à avoir comme ça des sénessons, des, des picris, des, des plantes fleuries jaunes, mais pas spécialement des moutardes, pas spécialement, euh, comment dirais-je, esthétiques. Et finalement, il y a une bonne acceptation un peu partout de ça. Donc il me semble que ça va dans le bon sens, mais peut-être peut que Florent, puisqu'on parlait aussi des décideurs, tu as, as plus d'expérience là-dessus sur l'évolution des mentalités ou des, de la réception des décideurs à ce genre de... ouais alors, notamment sur... Euh, ce que je peux dire, c'est que euh, ce qu'on constate, c'est euh, un, un refus de la part de, des citoyens de plus en plus fort de la destruction des espaces naturels. Et je dis ça vraiment pour la ville dense, euh, pour... Quand on parle de friches, par exemple, les friches urbaines qui sont, euh, euh, notamment en petite couronne francilienne, souvent euh, des milieux euh, euh, un peu durs euh, socialement. Hein, C'est-à-dire que les milieux naturels sont souvent squattés quand même, faut le dire. Il euh, y a toujours des occupations un peu, euh, un peu curieuses. Malgré tout, euh, ce qu'on constate, c'est que euh, les habitants acceptent de moins en moins la destruction, quand bien même euh, les élus leur opposent. Euh, euh, des, des voilà des idées de logement de développement nécessaire euh, etc euh, même pour les habitats naturels peut voire même pas pratiqué du tout par les gens hein, c'est à dire euh, mais simplement parce qu'ils existent on constate que ça prend une place de plus importante de plus en plus importante pour les habitants ça c'est un premier point euh, le deuxième point euh, ce qu'on peut voir c'est euh, euh, comment euh, certains élus ont intégré des questions de biodiversité dans leur programme, euh, notamment lors des dernières élections euh, municipales, ça signifie évidemment que le, le poids de l'enjeu biodiversité par rapport aux autres enjeux a évolué. Voilà. Une réponse un peu euh, généraliste, mais enfin, j'ai trouvé ça assez flagrant euh, lors des dernières municipales. D'accord. Euh, on a d'autres questions, euh, par exemple, alors une question sur euh, les moyens ou les grands mammifères, c'est vrai que dans vos exemples, hein, c'est ce qu'on trouve, hein. vous avez parlé d'insectes, vous avez parlé d'oiseaux, vous avez parlé de, euh, de petits mammifères, euh, donc il y a une question sur est-ce qu'il est possible de favoriser est-ce qu'il est souhaitable, on pourrait ajouter, ça c'est moi qui rajoute, euh, de favoriser le retour de moyens ou de grands mammifères en zone urbaine ou périurbaine euh, où euh, la place des ressources disponibles sont-elles définitivement trop faibles ou est-ce qu'il y a trop de tensions ou de conflits hein, Est-ce que, est que ça vous semble possible Est-ce qu'il y a peut-être des villes ailleurs dans le monde euh, qui euh, s'engagent dans ce type d'orientation de, de, Alors, on a, effectivement, c'est difficile de faire des pronostics, comme, comme le disait Florent tout à l'heure. Il y a plein de choses sur lesquelles on est strictement en incapacité de faire un quelconque pronostic, simplement parce que l'incertitude, elle est trop grande. Mais néanmoins, on peut s'inspirer de ce qui se fait pas très, très loin d'ici. Euh, le, le renard dans Londres, c'est absolument frappant. Il suffit d'aller à Londres et de se balader le soir euh, à la tombée de la nuit pour voir des renards se, être complètement. Euh, fin, Finalement, les chats errants, ça, ça disparaît parce que les chats restent de plus en plus à l'intérieur. On, on a une relation qui évolue avec les animaux domestiques et, et bien les chats restent le plus à l'intérieur. Et le renard, il trouve suffisamment de ressources alimentaires en ville pour se développer sous, sous réserve qu'on laisse tranquille. Donc c'est un mammifère de taille moyenne, euh, clairement, il euh, n'y a aucun problème. Après, c'est un mammifère omnivore. En ce qui concerne les mammifères de plus grande taille herbivores, il me semble qu'il n'y a tout simplement pas les ressources. Donc ça va se limiter à Boulogne et Vincennes. Euh, je réserve qu'ils puissent rejoindre ces, ces zones très, avec une forte biomasse végétale, quoi, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je ne sais pas on Florence, a, oui, si tu. Oui, oui Florence, je ne sais pas. Euh, oui, éventuellement. Alors, juste pour compléter, euh, quand on parle de biodiversité en milieu urbain. Euh, Honnêtement, moi, je pense que le plus important, c'est euh, la fraction invisible, euh, toute petite. Donc, voilà. il est vrai que euh, les grands mammifères, c'est, euh, de mon point de vue, une préoccupation, euh, comment dire, euh, un, peu, euh, un peu secondaire. Euh, c'est vrai qu'il y a, y, a euh, y a un côté marrant de voir des, des chevreuils en ville, euh, mais euh, Grégoire l'a bien, bien dit, c'est-à-dire que de toute façon, le, la ressource est est faible, euh, mais je pense que quand on parle de milieu naturel urbain, il faut vraiment penser à tous ces insectes, ces, cette faune du sol euh, totalement invisible, voire même euh, inconnue pour nous, hein. c'est-à-dire que euh, nous, en tant qu'écologues euh, praticiens, euh, malheureusement, euh, on manque de compétences sur tout un tas de groupes euh, certainement euh, extrêmement euh, indicateurs sur euh, la qualité des milieux, leur gestion, etc., euh, je pense que c'est plus sur ces sujets-là qu'il faut se, euh, se concentrer et accepter, de fait, que quand on parle de biodiversité, il y ait tout un pan invisible. Je précise juste un point, c'est que quand on parle des mammifères, notamment, euh, il, y a un, il y a un point que je rappelle souvent euh, euh, quand on fait des ateliers de travail euh, milieu urbain, c'est qu'il y a une différence entre ce qui se passe le jour et ce qui se passe la nuit. Euh, beaucoup d'espèces se déplacent la nuit. Et donc on peut tout à fait euh, penser la ville pour l'homme, certes, pour euh, les espèces qui l'accompagnent également, et également la penser à deux temps différents. Euh, et notamment en ce qui concerne les grands mammifères, clairement, hein, toutes le, les quelques mentions de chevreuil en ville, etc., c'est souvent, souvent nocturne. Euh, la rencontre avec le hérisson, elle est souvent nocturne. La rencontre avec le, le renard, elle est, euh, elle est souvent nocturne. Euh, voilà. Il y a, et ça, je trouve ça intéressant parce que... Euh, ça laisse un petit peu de place donc là c'est pas en surface mais c'est dans le temps ça laisse un petit peu de place pour la faune la nuit la faune c'est le seul moment où elle est un peu euh, tranquille oui tout à fait évidemment c'est absolument, euh, absolument essentiel euh, alors on a, on, on va et on va bientôt clore puisqu'il est 10h30 on est euh, encore près de 100 euh, autour de nos écrans, donc euh, voilà, encore une fois, ça montre l'intérêt du sujet. Euh, très rapidement, bon, évoquer le lien entre ondes et biodiversité urbaine, bon ça, je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus, enfin, il y avait une, une question qui est posée là-dessus, mais c'est une question assez spécialisée, on va dire. Euh, et puis euh, encore des ressources qui sont proposées, par exemple par Nicolas Laruelle sur l'école Paul-Langevin à Fontenay-sous-Bois, euh, avec des exemples intéressants de maintien d'une partie de, de friche enherbée dans le cadre d'un projet de construction. Donc, finalement, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'exemples de, euh, inspirants, intéressants, euh, euh, qui peuvent aussi sans doute être, être, être visités. Et du coup, c'est peut-être ma dernière question. Je vous propose d'y répondre brièvement tous les trois si vous le souhaitez, mais c'est un peu une manière de vous de vous redonner le, le micro pour le mot de la fin. Moi, j'avais envie de vous dire euh, peut-être, est-ce que euh, vous, Florent, est-ce que vous avez un, un exemple de, de projet euh, qui vous tient particulièrement à cœur, où vous avez l'impression que là, il y a eu euh, en quelque sorte une réussite et euh, qui pourrait peut-être être, être visitée, euh, notamment en Ile-de-France euh, Voilà. Et, et Grégoire et, et Gwendoline, est-ce que euh, vous, de votre côté, vous avez aussi euh, peut-être des lieux euh, euh, vous, auxquels vous êtes attachés que, et qui, qui pourraient euh, en fait, être des bons exemples de cette meilleure prise en compte euh, de, euh, de la faune en milieu urbain aujourd'hui. Ce n'est pas un piège. Hein non, non, mais je <rire> suis euh, en train de réfléchir. Euh, moi, j'aime bien la ZAC des DOC à Saint-Ouen. Oui. Euh, en bord de Seine. Alors, après, euh, c'est pareil, hein, le projet euh, ultime, euh, parfait, il n'existe pas, évidemment. Euh, J'aime bien cet endroit-là. Hein. Euh, comment ça s'appelle L'Azac Bois-Badeau à Bretigny-sur-Orge. Alors là, c'est plus loin. Cristallise euh, un petit peu tous les enjeux. C'est-à-dire que là, il y a... Euh, euh, il y, a des, il y a encore de l'existant, alors cet endroit est très intéressant, c'est très didactique parce que il y a encore de l'existant, il y a des parties euh, en construction, il y a des parties déjà livrées, il y a un grand parc qui, euh, qui accueille euh, des mesures de réduction et de compensation pour la faune. Je trouve que c'est un beau laboratoire euh, sur lequel j'ai emmené, euh, j'ai fait quelques visites professionnelles euh, justement pour montrer un peu tous les... Euh, tous les traits d'un projet urbain de l'amont euh, vers l'aval voilà euh, ce à quoi je pense euh, dans l'immédiat Merci Florent, euh, Grégoire euh, Gwendoline vous vous souhaitez aussi euh, dire ouais, juste un petit mot euh, pour que euh, pour que les gens qui participent ils soient pas simplement euh, aux heures de questions mais éventuellement ils commencent à regarder euh, prouver eux-mêmes les réponses et qu'ils fassent du spi Donc le spi j'en dis pas plus, s p, -I -P -O 2 l qu'ils aillent voir sur Internet et qu'ils se mettent à faire du spi c'est super bien en ville, et on peut vraiment faire ça du 1er janvier au 31 d'ensemble en ville, parce que justement, en ville, on a tout le temps des composés jaunes en fleurs. Vas-y, Buendo. Super. Et moi, comme exemple, alors que j'aime bien, je le cite souvent, c'est à c'est à Bonnel, c'est un petit village de moins de 2000 habitants dans le sud de, des Yvelines. Et, euh, bah, du coup, ça porte pas sur vraiment un projet d'aménagement, mais sur un non-projet d'aménagement. C'est-à-dire qu'il y avait une zone humide qui devait accueillir un golf et qui aurait dû demander, en fait, de faire des travaux de défrichement et d'assèchement de, de ces milieux. Et la collectivité a, préserv... en fait, a préféré préserver cet espace de nature existant. Et du coup, j'aime bien ce, ce projet parce que c'est un, un beau symbole d'aménager euh, en prenant en compte la biodiversité. C'est bien, mais euh, essayer de la protéger, de protéger l'existant, bah, c'est encore mieux. Quoi. Gwendoline, de nous rappeler ça, c'est certain. Ou, euh, aussi, euh, euh, comme le disait Florayver, penser aux, aux continuités et aux déplacements de, de, de la faune, euh, qui effectivement n'est pas euh, immobile euh, sur une parcelle. Euh, alors, on a d'autres questions, mais on va euh, on va clore ce webinaire puisqu'il est maintenant euh, 10h35. Alors, je précise que euh, le, ce webinaire est enregistré, que vous le trouverez sur le site. À la fois sur le site de l'Institut Paris Région et sur le site qui lui est lié de l'ARB, de l'Agence régionale de la biodiversité, qu'on vous proposera un certain nombre de ressources complémentaires qui seront mises sur le site ou qui pourront vous être, vous être envoyées. Alors, quelqu'un qui demande, c'est SPIPOL, hein, qu'on dit SPI, Grégoire, le programme, c'est SPIPO2L, c'est ça ouais, Je viens de répondre à la personne. D'accord, et d'autre part, bon, les quelques images qui vous ont été projetées, les PowerPoints seront mis aussi en ligne. Donc, je remercie vraiment vivement les trois intervenants, Gwendoline Grandin, Grégoire Loïs et Florent Hiver. Merci beaucoup à vous, merci à vous tous. On est encore 90 à ce moment, donc voilà, c'est on n'a pas du tout clos le débat et il y aura des continuités du débat qui seront organisées prochainement, donc à suivre sur le site de l'Institut Paris-Région et sur le site de l'ARB. Merci beaucoup à tous et très bonne journée. Au revoir. Au revoir.